We are the guardians of the treaties, and in a very special way, we are the custodians of the Lisbon spirit. Il y a dix ans, malgré les oppositions populaires, le traité de Lisbonne rentrait en application au sein de l'Union européenne. Il avait reçu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de méfiance, sur la base de plusieurs grandes questions auxquelles est confrontée aujourd'hui l'Union européenne. À l'époque, les députés de, de notre groupe de la GUE disaient. Ce projet doit être basé principalement sur les valeurs démocratiques. Malheureusement, dix ans après, pas grand-chose à avancer sur le sujet. Le Parlement européen a toujours si peu de pouvoir et les citoyens européens sont toujours encore plus désaisis des décisions qui sont prises en leur nom par une Commission européenne responsable devant personne. Nous disions à l'époque Ce public services publics et Malheureusement, dix ans plus tard, les directives de libéralisation, ici de l'énergie, ici des transports, ici du rail, ici des concessions, des barrages hydroélectriques se sont multipliées et les droits des travailleurs n'ont pas beaucoup été améliorés puisque nous n'avons toujours pas de SMIC européen, que nous n'avons toujours pas de système de retraite unifié, que nous n'avons toujours pas de progression des droits des travailleuses et des travailleurs en Europe. Il y a dix ans, nous disions « project must be genuinely won which is in the interests of international peace and stability, not a project for militarisation. Malheureusement, dix ans après, nous avons avancé toujours plus dans l'Europe de la défense, le budget de l'Union Européenne met à chaque fois des milliards d'euros pour financer des fonds de défense et la militarisation croissante d'une défense européenne toujours plus liée à l'OTAN et aux intérêts nord-américains. Alors, dix ans plus tard, nous pouvons dire que les questions que nous posions à l'époque sont toujours d'actualité et qu'il n'y aura pas de possibilité de réenchanter l'Union Européenne, de reconstruire le lien avec les citoyennes et les citoyens de notre continent sans rupture avec les règles qui sont inscrites dans le marbre du traité de Lisbonne.